bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 114 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Disney Princess Mon Royaume Enchanté Alors ça me fait un peu rire Mais euh, Mais je fais de tous les styles de jeux vidéo euh, Celui-là bon bah c'est féminin hein Il est pas... Il est pas, euh, il est pas vieux, il est récent On va donc y jouer euh, Développé par Disney Disney euh, Studio sûrement un truc je vois Voilà Disney 2012 Donc voilà c'est bien ce que je c'est pas très vieux Et euh, On va y jouer, on va voir l'histoire donc c'est parti, euh, Disney Princess, mon royaume enchanté. Allez, emplacement libre 2. De... Voilà. Le menu est pas très beau, mais bon. c'est pas très grave. Donc voilà, je vous laisse l'histoire. Il était une fois, la formule consacrée de nombreux contes un royaume magique. Un royaume de rêve devenu réalité. Et c'était ici même que la marraine, la bonne fée, venait de nommer une nouvelle apprentie. Donc, on peut commencer déjà par personnaliser son personnage. Donc, on va regarder notre apparence. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Bon, on est une fille, faut pas s'attendre à être un mec. Non, on va pas se choisir. Je choisis un peu des trucs au pif. Une noire blanche, ouais. Une blanche aux yeux bleus. Avec une robe comme ça. Des bijoux. Il y en a pas tellement. Peut-être qu'on peut en gagner plus tard dans le jeu. Ouais, accessoires, pareil. Bon ben les chaussures, on choisit la couleur. On les met rose. Hop là, un petit nœud. Et voilà, ça fera bien contraste. Tous les jours, l'apprenti se promenait dans le magnifique jardin enchanté. C'était le lieu idéal pour pratiquer sa magie. Car il regorgeait de fleurs, de plantes ou de petits êtres scintillants, connus sous le nom d'elfes. Les elfes aidaient à prendre soin du jardin. Mais un jour, il se passa quelque chose. L'apprenti transforma par mégarde les gentils elfes en espiègles mutins. Oh, il faut que je répare ça Alors, c'était quoi la formule magique Ah, oui Igili Non, non Figili... Migili... Oh Oups Allez, réfléchis Réfléchis La formule magique Hé hey, Où est-ce que vous allez Revenez ici Qui est-ce qui va prendre soin du jardin magique Oh non Ils ont bloqué l'entrée Il faut que je trouve un moyen de passer Oh Je sais Je devrais peut-être essayer la magie Serre-toi des touches flèches pour te déplacer. Donc nous revoilà avec notre gourdasse de, de personnage. Voilà, elle est toute contente, elle vient de se déplacer. Alors, elle a fait un peu de la magie, euh, transformé des lutins en elfes. Des elfes, euh, non. Que je raconte. Des, des petits elfes en lutins. Euh, donc là, bon, il nous explique comment jouer. Alors, on appuie sur N pour la spirale magique. Donc, je vais appuyer sur N. Et chaque fois qu'on fait une action, elle est contente. Elle fait, ouh, ouh, il y a une musique formidable. Appuyez sur le bouton M pour faire de la magie avec ta baguette. Hop. Ah, elle va être contente, attention, voilà. Elle est contente, elle fait un tour sur elle-même. Utilise ta magie pour ta magie transformer, pour transformer les, lutins les lutins en elfes, ça j'avais elfe. compris comment faire. Continuez, ah si on l'a mes lutins, hop on utilise magie et on n'a même pas besoin de viser, ça va tout seul dessus. Regardez, les vis au hasard, hop, et ça touche. Et en j'en profite pour récupérer les petits joyaux que vous voyez par terre, dont je ne connais absolument pas l'utilité actuelle. Alors pour l'instant pour passer il va falloir qu'on euh, Retransforme, on peut plus passer On peut plus aller dans le jardin, il va falloir qu'on retransforme Les lutins en elfes. Alors allons voir Oh il y a des petits bijoux un peu partout encore Là ah, il y a des coffres Est-ce qu'on peut aller voir les coffres Alors hop Hop, elle monte. Ouh, c'est très mal fait au niveau du graphique. Il te faut le cristal jaune de Belle. Il te faut un cristal jaune pour voir ce, oh, ce porte coffre porte au trésor. Transforme les lutins en elfes pour que la barrière, la barrière de lutin disparaisse. Oui, mais ça, j'avais compris qu'il fallait que je retransforme les lutins. Euh, sauf qu'il faut que je, déjaille, je trouve les lutins. Moi, ça, on en a vu trois. Ah, je peux pas aller plus loin. Ah non, ils ont limité comme ça. Ils ont même pas, ils sont même pas allés jusqu'au. Ils ont pas fait des murs. Non, non. Donc, je ne peux pas aller plus loin magie le moment, je peux pas me déplacer. Alors, on fait le tour du jardin. Allez, il y en a, a là-bas, des lutins. On va aller les voir. Ouh, ah d'accord. En faisant des spirales sur les sur les fourrés, ça fait apparaître des petits diamants. C'est sympa. Bon, et vous en avez un, de temps en temps quand vous, vous tapez dans un fourré, ça vous en fait trois quand même. Allez, toi, lutin. Toi aussi. Et voilà, on a terminé, on a transformé les lutins en elfes. Oh, je devrais aller voir le jardin Je parie que ces lutins y ont semé une vraie pagaille. Oh Où sont passées toutes mes superbes fleurs et les plantes Il n'en reste plus qu'une. Oh, pauvre petite plante. Il te faut de l'eau, non Je vais aller t'en chercher dans le puits. Approche-toi des plantes tristes et munis-toi du bon ustensile de jardinage pour t'occuper d'elles. Des plantes supplémentaires peuvent être trouvées dans les coffres au trésor et les puits à souhait. On que la Prochaine mission de, de, de ce de jeu arroser. totalement palpitant, aller prendre l'arrosoir, Appuie sur la barre d'espace pour prendre à utiliser l'arrosoir. On va prendre l'arrosoir et on va arroser cette petite plante. Euh, par contre, est-ce qu'il faut utiliser remplir l'arrosoir Pour surligner un euh, objet, sur clique, sur, un la objet. Sur, la objet. clique sur la souris pour le sélectionner. Pour le sélectionner. Euh, qu'est-ce que je fais là Euh, non Euh, ouais, non, je peux pas cliquer sur les objets, là. Ouais, est-ce que la plante, on peut l'arroser Voilà, ah, elle est contente, la plante. Voilà, ça va mieux. J'ai horreur de voir des plantes tristes. Bon, il faut que j'aille voir où ont bien pu passer tous ces lutins. Je commence à me dire qu'ils pourraient causer de très gros problèmes. Alors maintenant, on va reposer notre arrosoir. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire, déplace le curseur là, là, sur, sur, point point et, sur et clique sur la souris. Donc, si je suis pas sûr de devoir arroser une plante, il faut que j'appuie sur le point d'interrogation. Est-ce euh, que je peux passer là-bas, s'il vous plaît Oui, non, toujours pas. Ah ben, je ne sais pas ce si que tu je dois pas sûr faire. De ce que tu dois faire, déplace le Je clique le dessus. Ah d'accord donc j'ai réussi à journal. cliquer sur le truc ok super déplace le ok génial pour ouvrir le journal et déplace le curseur sur l'icône journal et clique sur la souris ah oh, oui ouvre le journal mon promotion. aventure Voir tes objets. mes objets et personnaliser mon apparence mais on s'en fout d'accord oui donc j'ai réussi à ouvrir le journal oui bon tu ça on avait compris magasin, formidable sur toi-même que c'est le magasin va y a un barre espace ah donc le puits c'était c'est pas pour remplir l'eau c'est pas pour remplir l'arrosoir, c'est pour euh, faire des souhaits. Puis à souhait. Magasin. Alors, garde-robe. Euh, je peux acheter des trucs. Ah, c'est sympa. Jardin potager. Ah, voilà, je peux acheter une plante. Souhaites-tu acheter Oui. Hop, hop. Et... Ouais, formidable, je suis arrivé à La piste indiquera où aller ensuite. Ah, la porte là-bas s'est débloquée. Regardez. Ils me disent d'y aller là-bas. Donc en ayant acheté une graine, j'ai continué leur tutoriel, et donc je peux continuer à jouer. Tant que je ne fais pas leur tutoriel, euh, je peux vais pas aller me faire voir. Une autre barrière de lutins Ça va aller, je sais ce que je dois faire. Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Mmh, donc il reste encore des lutins à transformer en elfes. Alors maintenant on est dedans, on peut plus sortir d'ailleurs, <rire> c'est super. Alors on va monter en haut. Je sais pas s'il faut aller en haut ou en bas, donc on va commencer par le haut. Ah, il y a des lutins. Ah, lutins. Bien joué. Bien joué. Ah, ben bah, voilà. Bon, ben bah, ouais. Super. Je, je me demande, si demande. Si y en a d'autres Tu aimerais peut-être décorer ta chambre avec de nouveaux objets. Ah, parce qu'on peut décorer notre chambre. Et parce que ça, c'est notre chambre. Non. Il y, y a quatre coffres, mais je sais pas. Apparemment, il faut des trucs spéciaux pour les ouvrir. Oh, je savais que ces lutins étaient là. Il n'y a plus un objet à sa place. Il faut que je range tout ça. Décore ta chambre en déplaçant les meubles ou en changeant de papier peint ou de sol. D'autres objets peuvent être trouvés dans les coffres ou trésors et le puits à souhait. Allez, on va décorer notre chambre. Alors, bon, c'est vraiment un jeu pour les filles. Hein. Je ne pense pas qu'un mec puisse s'éclater à décorer sa chambre. Je veux pas être macho, mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire Je peux poser une chaise. Ouais, génial, ensuite choisis je peux, de chambre dans ah et chaque fois que, que va je vais dans une nouvelle catégorie, ils me disent que je choisis peux aller... Ah, ah p'tain, choisis la section papier peint, un motif, papier peint, place-le. Alors, ouais, donc j'en ai qu'un, choisis, ah. choisis la section sol, la section un, un motif de sur le de sol et place-le. Place ouais, c'est comme si j'y arrivais pas, voilà, moi j'ai dit un sol, bon voilà, euh, ouais, voilà. Ah, c'est tout de même beaucoup mieux, n'est-ce pas Maintenant, je dois découvrir où sont passés ces lutins. Je devrais peut-être aller voir dans la salle des portails Alors, on doit aller dans la salle des portails, qui n'est pas cette salle, <rire> toute évidence. Ça doit être en bas, parce que bon, on ne peut pas sortir, donc ça ne doit, doit pas être autre part. Là, ça doit être ici, là en bas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici L'apprenti savait que chaque portail menait à un autre royaume. Mais par chance, ils étaient fermés et seuls, les cristaux magiques pouvaient les ouvrir. Désormais, je sais que ces lutins sont forcément quelque part. Mais je suppose que tant qu'ils ne s'emparent pas des cristaux... Pistons... Oh non Il faut que je répare tout ça Qu'est-ce que mon professeur me dit toujours Que si j'ai foi en moi... Alors tout est possible. Eh bien, je ne la décevrai pas. Je dois réparer ma faute. Il le faut. À présent, tout dépendait de l'apprenti, car les lutins s'étaient introduits dans d'autres royaumes et ces créatures étaient capables de tout. Un petit changement mettrait en péril les princesses et à Dieu les, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.